Je m'appelle Tiger Lily, je suis artiste chanteuse et modèle et je milite pour le body positive. Mon vitiligo est apparu à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à devenir une pro du maquillage, camoufler les moindres tâches. Mon premier souvenir de maquillage, c'était le fond de teint. Encore et encore, des tonnes de fond de teint, parce qu'il fallait trouver ma teinte. Après, pour les autres personnes, c'est quand même utile, parce que ça leur permet d'avoir la première étape qui est de sortir, euh, de faire face aux gens, en espérant qu'ils réussissent à passer outre et à s'aimer différemment. Donc Aujourd'hui, le maquillage c'est un petit plus, comme je dis, comme la petite cerise sur le gâteau, pour donner un peu de saveur. se dire qu'on est unique, on est bien, on s'aime, c'est la base de tout.